Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Daudet et c'est en confinement, dans mon bureau et avec les moyens du bord, que je fais cette vidéo pour vous annoncer le lancement très prochain de ma formation en ligne "Communiquer efficacement. La crise que nous traversons a profondément ébranlé un certain nombre de certitudes, un certain nombre de nos habitudes, de nos manières de faire, de vivre, d'être de en relation avec nos proches, avec nos collègues. Avec le reste du monde. Et dès le début de cette crise, je me suis dit que j'allais écrire des articles les plus concrets et en même temps avec le plus de fonds possible pour aider les gens à passer au travers de cette période extrêmement difficile. J'ai donc écrit sur les émotions, sur le cadre de référence, sur les priorités, les règles, la structuration du temps. J'ai fait un certain nombre d'interviews de personnes qui par leur métier étaient confrontées au confinement de manière très fréquente. Et j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touché sur ces articles. Certaines personnes m'ont simplement remercié, d'autres m'ont même dit qu'ils utilisaient ces outils, qu'ils en avaient parlé avec leur famille, avec leurs proches, et que cela leur était très utile. Et cela m'a conforté dans une certitude. Cette certitude, c'est que face à cette situation, nous avons deux options. Première option, nous euh, rentrons la tête dans les épaules, nous... Euh, nous attendons que ça se passe parce que ça finira bien par s'arrêter un jour et nous pourrons enfin reprendre notre vie d'avant. Deuxième option, nous prenons acte qu'un certain nombre de choses ont été définitivement bouleversées et que de ces certitudes ébranlées, et bien nous allons pouvoir enfin faire le tri et peut-être du coup utiliser des choses que nous avons découvertes, des choses que nous avons pu apprendre, de nouveaux outils pour, à l'issue de cette crise, diriger notre vie dans une direction qui nous serait plus profitable. Ces retours et retours sur ces articles me font penser que nous sommes un certain nombre à avoir envie de choisir la deuxième option. Et c'est pour cela que je lance aujourd'hui cette formation Communiquer Efficacement. Mon métier, c'est de donner aux gens des outils qui leur permettent de construire des relations libres et positives. Libre, cela veut dire des relations qui soient dans l'ici et maintenant, où nous sommes connectés à nos émotions authentiques et où nous nous débarrassons d'un certain nombre de plans de vie semi-conscients qui ne nous sont pas toujours favorables. Et puis positive, cela signifie des relations où, quels que soient les comportements des personnes impliquées, les autres, moi, tout le monde, eh bien, nous nous accordons toujours la même valeur en tant qu'être humain. Cela fait presque 20 ans que je suis formateur en entreprise. Et j'ai construit une méthode simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour vous permettre de communiquer efficacement. Cette méthode, je l'ai testée, affinée, enrichie au cours de dizaines de sessions et avec des centaines de personnes que j'ai formées au cours de ces années. Dans des entreprises grandes, petites, moyennes, et puis aussi avec des indépendants comme moi, dans des entreprises, euh, dans des secteurs très différents, que ce soit euh, la banque, la finance, l'assurance, euh, le, le, le luxe, le champagne, le, la beauté, la distribution, euh, la technologie, etc. Et puis je les pratiquais, je les enseignais à des personnes qui, soient, qui, qui, ont, qui étaient à la fois des, des managers, euh, des euh, experts, des commerciaux, des chefs de projet, des grands patrons... Et enfin, je l'ai testé avec des personnes qui étaient des débutantes en termes de communication en entreprise et des personnes qui, au contraire, étaient beaucoup plus expérimentées en la matière. À chaque fois, ces personnes m'ont dit que euh, les principes, les outils que je leur proposais étaient adaptables à leur vie privée comme à leur vie professionnelle et à leur niveau d'expérience et enfin à leur personnalité. Un des compliments qui me touche le plus, c'est quand une personne me dit à la fin d'une formation bah, « tu, tu vois, déjà on a bien ri ». Et ça pour moi c'est très important. Et puis, euh, j'ai bien compris la méthode. J'ai bien compris aussi qu'il allait falloir que je la mette en pratique pour me l'approprier. Et j'ai très envie de m'y mettre. Revenons un moment sur ce mot de méthode qui peut paraître parfois un peu grandiloquent ou un peu effrayant. En 2011, j'ai écrit un livre sur cette méthode que j'ai appelé C'est à vous de parler » et qui a été publié aux éditions Les Arrêts. Quand j'ai écrit ce livre, un certain nombre de personnes me disaient « Mais tu es fou Tu es en train de donner tous tes trucs On va te les piquer !» <rire> En fait, je n'étais pas très inquiet. Parce que vous verrez, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de technique qu'il faudrait appliquer de manière raide. Mon idée, ce n'est pas « Je veux voir qu'une seule tête ». Au contraire. Le but, c'est que avec quelques principes, quelques règles simples, et bien chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous puissiez adapter ces principes et ces règles à votre personnalité de manière à ce qu'enfin vous puissiez l'exprimer de la manière la plus libre et la plus efficace possible. Si vous vous inscrivez à cette formation, vous allez apprendre une méthode pour communiquer efficacement. Une communication efficace pour moi c'est une communication dans laquelle, à l'issue de votre entretien, les personnes qui sont en face de vous disent, font ou pensent ce que vous voulez qu'elles disent, fassent ou pensent. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles aient compris, qu'elles vous aient entendu ou qu'elles aient bien reçu votre message. Tout ceci, ça n'est que des moyens au service d'un vrai objectif. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai été appelé dans une société d'investissement sur les marchés financiers et pour rencontrer le big boss de la boîte. Et je rentre dans son bureau, je tombe sur un monsieur très charismatique. Grand, carré, les yeux bleus, grand sourire, légère accent du sud-ouest, l'ancien rugbyman, très impressionnant. Et il me dit, voilà, je vais demandé à vous rencontrer pour préparer un entretien que je dois avoir avec un certain nombre de grands clients. Je ben, allez-y, je vous écoute. Il démarre instantanément, son sourire disparaît, ses mains se ferment, il commence à regarder son bureau, et il me débite euh, un plan très clair, très, très bien organisé, très structuré, avec trois parties, et chacune des parties se divisant en deux sous-parties. Et puis il termine, il me regarde et il me dit, alors, est-ce que c'est clair Je dis, ah, oui, c'est très très clair, d'ailleurs, c'est tellement clair que je vais aller faire à votre place. Qu'est-ce que vous en dites Il dit, oui, c'est amusant, on faisait quand même moi le patron, donc, euh, je dis bah, :« c'est peut-être vous le patron. Mais, Puisque le, ça a l'air que vous, l'important, c'est de transmettre le message. Ben, je vais aller transmettre le message à votre place et comme ça vous pourrez faire autre chose. Je dis, oui, c'est toujours très amusant, mais enfin c'est quand même à moi d'y aller. Je dis, ah bon, pourquoi ben, Parce que c'est moi le patron de la boîte, donc c'est à moi de leur expliquer ce qu'on fait de leur argent. Je dis, ben, donc ça a l'air que votre objectif, c'est de leur expliquer. Mais si vous leur expliquez qu'ils comprennent votre stratégie et qu'à la fin... Ils pensent que c'est un ramassis d'anneries et qu'ils reprennent leur argent et qu'ils s'en vont en courant. Vous serez content Il réfléchit une seconde, puis il se met à sourire et il me dit, ah oui d'accord, je crois que j'ai compris où vous voulez en venir. Vous êtes en train de me rappeler qu'il y a une différence forte entre comprendre, être d'accord et faire. Je lui dis, c'est exactement ça. Si vous inscrivez à cette formation, vous allez comprendre qu'il y a une différence donc fondamentale entre des objectifs passifs, termes creux, tels que expliquer, parler d'eux, présentés, qui sont en fait des moyens au service de vrais objectifs, le premier d'entre eux étant convaincre. On explique pour convaincre. Il n'y a que les machines qui communiquent en transmettant uniquement des informations. Nous autres, êtres humains, quand nous communiquons, c'est pour influencer. Toute communication est influence. C'est une des choses que vous apprendrez dans cette formation. Et vous verrez que cela aura des conséquences très fortes sur, entre autres, la manière de vous préparer et de structurer votre communication. Je vous en reparlerai dans ma deuxième vidéo que je posterai sur cette même page d'ici deux jours. En attendant cette prochaine vidéo, retenez une chose. La communication, ça n'est pas une lutte, un affrontement, un combat, dans lequel ceux qui gagnent c'est ceux qui ont le plus d'impact. La communication, ce n'est pas un endroit où on doit défendre ses positions. La communication, c'est une danse. Et pour qu'une danse soit harmonieuse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la dirige. Dans cette formation, je vous donnerai les outils pour que cette personne, ce soit vous. Si vous appliquez cette méthode, vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez gagner du temps. Vous allez prendre du plaisir dans cet acte de la communication. Et vous allez montrer, vous allez utiliser toutes les facettes de votre personnalité. On va enfin vous voir, vous. La conséquence, c'est que progressivement, les gens auront de plus en plus de plaisir à vous suivre. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos commentaires. S'il y a des gens parmi vous qui ont déjà suivi des formations en vrai avec moi, Dites ce que vous avez appris et si ça vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt.